Voilà la veste qui a été faite en partenariat entre Star et Honda. Très très peu d'exemplaires sur Amazon. Elle vaut dans les 130 euros. Très très belle veste. C'est une veste officielle. Voilà. Très belle veste. Avec le logo, le gros logo Star derrière. Sur les manches, sur les côtés, vous avez marqué Honda avec le logo Star. Là, le logo là au-dessus, voilà, très très belle veste. Voilà, avec même une poche fermeture éclair et tout. Voilà, c'était veste, c'est la seule veste qu'ils ont fait en partenariat voilà, entre Alpine Star et Honda. Et on la elle est très très rare sur internet, très dure à trouver. Je vais trouver que sur Amazon. Voilà, allez.